Je suis Mathieu Mollard, je suis journaliste d'abord et aussi rédacteur en chef du site d'information indépendance streetpress.com J'ai rejoint Street Press il y a une dizaine d'années d'abord en tant que stagiaire parce que ce média qui venait de se lancer me plaisait parce qu'il était fait par des jeunes il donnait sa chance aux jeunes et euh, grâce à ce média j'ai pu faire euh, pendant dix ans du journalisme en totale indépendance faire de l'enquête, enquêter sur l'extrême droite, sur la police, sur des hommes politiques sans jamais subir de pression de ma direction et en ayant toujours même son soutien, quel que soit ce qui se passait. À Street Press, on embauche que des jeunes. C'est une espèce de principe de fonctionnement. Je, je, je suis arrivé à Street Press en tant que stagiaire et, et c'est le cas d'une grande partie de l'équipe. On prend des gens aussi en alternance. On, vraiment, pour nous, c'est important de construire le média avec des jeunes. C'est important de transmettre aux jeunes journalistes et même de confier, de donner leur chance aux journalistes qui arrivent parce que euh, d'abord ils ont une perception du monde qui est forcément différente.